Zombie Apocalypse et tout. Ouais, tu vois le micro à Brandon il est en rouge en haut. Mais oui, il fout la merde. Il fouille tout là. Alors, on sait que c'est un mec branché mais bon quand même. À un moment donné, Alors faut là, couper le là, cordon là, Brandon. Mais allez là, allez, motivé. Et eh oui, j'ai les potes du nord qui sont venus me ramener des provisions. T'en as bien de la chance. Aïe, aïe, parce que là, il n'y a personne qui nous ramène quoi que ce soit. Tu me dis, dis pas ça, elle va débarquer. Je te Vous jure, demain, elle, elle c'est pire que le G.I. T'as vu, regarde, elle commence déjà, t'as <rire> vu tout. Elle veut déjà je choper veux pas les en informations. Ah <rire> <mode>, euh, <rire> oh là là, SOS, euh, homme en danger. Ah, et... <rire> non, mais... Elle non, mais... Elle oh. Chaud, oh. je que pour quoi. les gens. Et arrête hein! Non, mais <rire> bon, <rire> non ça va! Hein. Ça, ça va, je m'en sors bien! <rire> <rire> <rire> <rire> tu m'en <rire> sors bien! Tu m'en sors bien! Moi, moi je m'en sors pas, pas, pas bien, par contre! J'ai pas dit toi, j'ai dit ah oh, mince! Et on a pas fait le wasa ce soir! Non Waza Voilà! Oisa. Bon, on Tu m'as tapé le. Quelqu'un peut me réa, s'il te plaît? on est à on est à Mais ouais, j'ai pas fait exprès! Ouh ça me On va pas qu'il reste rien! Wouf, wouf, je vais arrêter de faire le malin, il est où Oh lolo <rire> attends, attends. Bon euh... Je vais une balle. Ah mamma mia Mamma mia Il est où Vous l'avez eu Finis moi ça, ça sert à rien, faut pas le porter ah, mais non, mais je voulais me... le <rire> piocher C'est une idée merveille voilà. Merci Thank you Je suis <rire> hyper coup. excité ce soir je passes pas, si pas ça voit ça, dans mon hein. style de jeu, là je suis en mode foufou, -fou, je cours partout, je saute partout, je fais des guissages là, Tu vois oh, ouais. <rire> Ça t'a pas servi de la son que j'ai crié avec toi avant, non Qui, moi T'aimes bien que je crie en fait Moi <rire> <Ouais>, j'adore <rire> <rire> ça, <m 'émoustille. rire> ça me fait pas rire moi oh, hein. Ça m'émoustille <rire> Ouais, j'ai pu moustiller quelque chose moi, tu vois J'ai Oh, ouh Adrien je suis désolé encore une fois <rire> la pauvre bon ça m'entraîne le... Ouais, c'est vous êtes ouais c'est un peu, peu chou ouais vas-y mais t'es content hein <rire> ouais oui, je suis content mais Thank you.